Bonjour à tous, j'aimerais nous encourager par rapport à un songe que j'ai reçu le 31 janvier 2022, le songe concerne l'enlèvement. Euh, donc euh, ça se passait pendant une conférence organisée par EVDN. Euh, C'était une période où il n'y avait plus de plus de masques, plus de masques obligatoires dans les salles. Et... Euh, donc pendant la réunion, euh, ça se passait euh, avec des chants, des partages, et euh, pendant, que, pendant que la conférence euh, se déroulait, euh, la gloire du Seigneur est descendue euh, sur toute, euh, toute la salle, et j'ai vu que tout le monde a ressenti euh, cette présence. et euh, moi je voyais euh, les choses euh, pas comme le temps se passe actuellement, mais c'était un peu au ralenti pour permettre de voir les détails. Donc ça se passait un peu normalement au niveau du temps et en même temps je voyais les choses au ralenti. Et donc euh, du coup, euh, quand la gloire est descendue euh, dans toute la salle, j'ai vu que bah, c'était euh, l'enlèvement d'église qui se déroulait. et euh, Là le temps est vraiment très très ralenti pour que je puisse voir euh, les détails et j'ai ressenti aussi euh, l'état des personnes euh, Donc je commençais à voir euh, quelques personnes euh, partir en fait très peu étaient partis et euh, ceux qui étaient restés, euh, donc on avait vu qu'il s'était passé quelque chose et euh, ceux qui étaient restés bah, étaient pris de panique pris de panique et euh, complètement dépoussolé, sachant plus quoi faire. Et euh, tout le monde était un peu perturbé, tout le monde criait. Et euh, pendant que l'enlèvement avait eu lieu, j'ai ressenti le, le cœur des personnes qui étaient restées. Et ceux qui étaient restés euh, euh, pensaient, euh, pensaient partir par eux-mêmes, en fait. Euh, se, se, ceux qui étaient restés se croyaient juste, par eux-mêmes. Et euh, c'est là que beaucoup, euh, je pense, se trompent. C'est le Seigneur qui justifie. C'est le Seigneur qui, qui agrée euh, telle ou telle personne. Et euh, le son cher était là. Et euh, j'ai vu un passage que je voulais partager. C'est dans Luc euh, 18, verset 26. Quand les disciples posent une question en disant euh, qui, qui donc peut être sauvé Et Jésus leur répond euh, Ceci est impossible pour les humains, mais est possible pour Dieu, ou Elohim. Donc c'est le Seigneur qui, qui connaît les cœurs de chacun. Donc le Seigneur attend de euh, chacun d'entre nous euh, la repentance. Et, euh, et que chacun sache où il en est avec le Seigneur qu'on peut rien lui cacher donc euh, restons ferme avec le Seigneur car il revient